Alors voilà, on a vu donc le parcours différencié avec l'utilisation de conditions sur des résultats obtenus sur des quiz, donc, qui est un résultat en tout ou rien en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on on compare par rapport à un résultat 100%, ce qui nous permet donc des embranchements en cas de succès ou en cas d'échec. Donc on va poursuivre. Alors, bien sûr, les, les corrections, je les mets au fur et à mesure, donc vous les retrouvez euh, ici sur, euh, sur sa caille. Alors, on va maintenant euh, aller un petit peu plus en avant euh, sur les, les concepts informatiques, finalement, hein, puisque là, déjà, on a vu euh, les, la notion de, de test, hein, d'embranchement, quelque chose qu'on qu utilise couramment en, en informatique. Et là, maintenant, on va voir la notion de boucle, donc de comptage aussi de ces boucles. Donc, l'idée ici, c'est au niveau du quiz 2, niveau 2 d'ailleurs, d'autoriser l'apprenant à le réaliser plusieurs fois. Mais bien sûr, on ne va pas le laisser en échec. Ça veut dire qu'on va simplement l'autoriser à passer ce quiz un certain nombre de fois, On va le décider. Et s'il n'est pas parvenu au bout de, par exemple, trois fois, enfin, bien sûr, on pourra régler un nombre de fois, euh, eh bien, on le dirigera vers un quiz, toujours quiz 2, mais d'un niveau un petit peu plus euh, faible. Et là, bon, il n'y aura pas de condition de réussite. Alors, bien sûr, après, on peut imaginer, hein, les, la scénarisation, c'est une autre étape. Hein, de savoir ce qu'on fait euh, s'il n'a pas non plus réalisé le, le quiz 2 de, de niveau 1 mais ce n'est pas notre propos pour le moment. En cas de, de succès, ben là, il n'y a pas de changement. Hein, donc, on retourne toujours à l'étape 1. Donc, euh, à nouveau, une modification à, à, à ce niveau-là. Alors, on va on va commencer à utiliser d'autres d'autres items, euh, qu'on utilisera assez souvent d'ailleurs, euh, avec euh, quelques petites difficultés, mais euh, vous allez voir qu'on euh, va y arriver. Euh, on va avoir besoin donc d'un nouvel élément qui s'appelle... Un indicateur euh, calculé automatiquement. Donc, c'est un élément qui va nous permettre de faire du calcul, effectivement. Et euh, on va choisir un mode qui est calcul JavaScript. Ça veut dire qu'il va falloir là utiliser un, un langage de programmation. Mais je vous rassure, on va l'utiliser de manière assez simple. Euh, en même temps, pour euh, celles ou ceux qui auraient quelques connaissances en programmation, ça veut dire qu'on peut étendre les capacités de de Topaz, avec de, de la programmation euh, en JavaScript. Et donc, ça veut dire qu'on peut lui faire faire des choses qui sont pas, euh, euh, disons, euh, standardisées. Mais ça, on va pas l'aborder. Mais il faut savoir que c'est possible. Et donc, euh, avec cet indicateur, alors, il vous est expliqué euh, ici, hein, déjà, On va récupérer une valeur de, de nombre d'essais. Notre but, c'est ça, c'est de compter le nombre d'essais. C'est une manip' un petit peu délicate, mais vous allez voir, tout le monde y arrive tous les ans, donc il n'y a pas de problème. Mais il faut, faut juste bien suivre le, le support. Euh, alors voilà, vous avez des indices hein, qui vous expliquent euh, où, où faire. Alors, à un moment donné, on parle d'un intrant. C'est un, un peu discret comme euh, signalétique. Et donc, euh, voilà pourquoi j'ai fait un petit dessin. Euh, vous allez avoir donc à saisir ce truc-là. Et ensuite, l'intrant, c'est euh, la petite bulle qui se trouve en bas à droite lorsqu'on clique sur cet élément euh, ici que j'ai entouré et il y a un, un petit euh, « i » qui apparaît euh, à côté du mot « intrant », et c'est là-dessus qu'il faut, euh, qu'il va falloir cliquer. Cliquer pour quoi faire Eh bien, simplement pour choisir euh, le, le, le mode de fonctionnement. Alors, ensuite, puisqu'il s'agit de l'étape 4B, hein, on va régler le, le feedback. Donc, la, la partie feedback, hein, vous l'aurez compris, c'est la partie qui permet de faire les aiguillages en fonction de résultats de, de tests, euh, avec par exemple les intervalles, mais on peut également agir à d'autres niveaux avec des conditions. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, on a utilisé des enchaînements simples, hein, c'est-à-dire inconditionnels, euh, effectuer l'enchaînement quoi qu'il arrive, cette fois-ci, on va utiliser un enchaînement conditionné, c'est-à-dire qu'il nous faut une condition qui permette, qui autorise cet enchaînement, qui va être justement notre compteur de boucles. Et donc, l'enchaînement eh vers l'étape de niveau 1 se fera si on a atteint un nombre de boucles supérieur ou égal à 3. Donc, voilà à quoi va nous servir cet indicateur de boucle, à compter le nombre de fois qu'on passe dans le quiz 4B. Et quand on aura dépassé les trois passages, eh bien, on orientera l'étape suivante vers la 5B. Sinon, eh l'étape par défaut, ça sera la 4B. C'est-à-dire que tant que la condition ici n'a pas été réalisée, eh bien, on revient dans l'étape 4B. Donc ça veut dire que là, on est dans l'étape 4B. Donc ça, c'est un réglage de l'étape 4B. Et euh, l'étape euh, suivante par défaut, tant qu'on n'a pas atteint le nombre de boucles euh, de 3, eh c'est le retour vers cette même étape. Donc, donc boucle, l'étape euh, sur elle-même. Et donc, ça veut dire qu'il faut être très euh, prudent sur la condition de sortie de boucle. Hein. Ça, c'est un point capital dans tous les systèmes où il y a des boucles, c'est de prévoir une sortie de boucle. Et donc, ça, c'est une petite erreur classique. C'est pour ça que le schéma est aussi important, pour bien voir qu'à un moment donné, on a une condition de sortie de boucle, et bien tester cette condition de sortie de boucle pour être sûr qu'on ne va pas aller bloquer l'apprenant dans la boucle, style un jour sans fin. Donc, voilà le principe. Alors, je vais vous laisser déjà décanter un petit peu tout ça, hein, regarder euh, ce qui est proposé. Donc, à nouveau, bien sûr, on part de l'exercice précédent. Euh, vous pouvez le dupliquer, par exemple, si vous voulez garder à chaque fois les, chaque exercice, et euh, commencer à travailler sur l'indicateur euh, calculé automatiquement. Donc, je vais commencer par créer un indicateur. Donc, les indicateurs sont des éléments de calcul. D'ailleurs, on peut regarder un petit peu maintenant les différents items. On a fait connaissance avec les items d'étape. Les enchaînements, alors pour l'instant, on les a utilisés intégrés déjà dans les étapes, mais ils peuvent être également extérieurs. Ça permet éventuellement de les réutiliser. Et puis, lorsqu'ils sont un peu, un peu compliqués, c'est plus pratique de les avoir un peu à part. Alors, les indicateurs et les variables sont des, des éléments qui vont permettre de faire des, des calculs. On servira surtout d'indicateur, mais un petit peu aussi des variables. Les conditions, eh bien, comme l'on l'indique, ça, ça va être des tests hein, qui vont nous permettre de faire faire des, des choses selon hein, les conditions euh, imposées. Puis ensuite, bah, on retrouve euh, tout ce qui concerne Opal, donc euh, les modules Opal, les grains de cours Opal, les quiz Opal, et entre deux ici, des quiz Topaz qui ont un fonctionnement un petit peu différent. Euh, autant dans les quiz Opal, hein, souvenez-vous, eh par exemple, si on prend un un QCM euh, les, les réponses, euh, quel que soit leur nombre, sont vraies ou fausses. Euh, elles peuvent pas euh, avoir de il n'y a pas de point particulier, euh, pas de gradation dans euh, les, les réponses. Dans Topaz, on va pouvoir avoir des, des réponses qui, auront, euh, qui pourront avoir des points euh, différents. Donc ça, c'est une des différences principales entre les, les trois types de quiz Topaz et les quiz Opale classiques. Ensuite, bon, plan graphique, on a vu, mascotte, on verra. Euh, c'est un petit élément graphique qui permet d'ajouter un peu de convivialité, disons d'humanité peut-être. Euh, le reste hein, sont des, des éléments euh, qu'on retrouve également dans, dans Opale, donc euh, voilà, tous les éléments classiques d'opale. Donc, on retrouve la totalité, en fait, hein, quasiment d'Opale. Il manque deux ou trois choses, je crois, les diaporamas ou des choses comme ça. Et puis, tout ce qui est production, en fait, euh, publication, Opale, ça, on ne le retrouve pas. Ça n'a pas, pas lieu d'être, puisqu'on va passer par Topaz. Mais euh, tout le reste, on le, on le retrouve. Voilà. Alors, donc, je vais créer mon indicateur à calculé automatiquement. Voilà. Je vais lui donner un nom. Donc, ça sera un compteur de boucles ou comptage de boucles. Et je vais choisir comme mode de fonctionnement, ici, donc c'est en cliquant sur le point d'interrogation. C'est un peu discret, hein, ces points d'interrogation, mais ça, on a hérité ça de d'Opal. Euh, on va choisir ici calcul JavaScript. Alors, on voit au passage qu'il y a différents modes de calcul. On peut faire des sommes, des moyennes, des moyennes de scores. On peut également générer des entiers aléatoires. Alors ça, c'est intéressant lorsque, par exemple, vous allez vouloir offrir des questions différentes aux apprenants, à des apprenants qui suivent le même parcours. Donc, si votre parcours est un peu linéaire, eh bien, pour donner un peu de, de, de différence vous pouvez très bien vous créer une base de questions et en utilisant un nombre aléatoire, eh bien, choisir une question de manière aléatoire parmi ces questions-là. C'est un mode de fonctionnement possible. Et puis enfin, donc calcul JavaScript, qui lui est une ouverture vers ce langage de, de programmation qui permet d'envisager des, des, des, des choses qui ne sont, sont pas prévues, finalement, hein, de base, dans, dans Topaz. Alors là, la programmation, elle va être très simple. On va juste taper un premier mot-clé, qui est le mot return. Return, ça veut dire en fait renvoyer un résultat. L'indicateur va être consulté par une étape et il va renvoyer une valeur. Qu'est-ce qu'il va renvoyer ben, Il va renvoyer là un nombre de boucles. Nombre de boucles sur quoi Sur quoi passe-t-on plusieurs fois Eh bien, en ce qui nous concerne ici, c'est le quiz 2, niveau 2. Et donc, on va glisser-déposer le quiz de niveau 2 euh, à côté du mot-clé return. Donc, on va aller sélectionner notre quiz. Alors, attention, hein, c'est bien le, le quiz hein, qu'il faut sélectionner. Je ne me souviens jamais si c'est l'étape. Non, c'est l'étape. Non, c'est l'étape, pardon. Euh, c'est bien l'étape de quiz. Donc, l'étape de quiz, euh, c'est l'étape 4. Donc, on va la glisser-déposer ici. Voilà. Il y a bien son nom qui s'affiche. Et Petit détail qu'il ne faut pas oublier, sinon ça ne fonctionnera pas. Mettre un point-virgule juste après. Voilà. Donc, trois choses. Le mot-clé return. Ensuite, on fait un glisser déposé de l'étape 4B, juste à côté du mot return. Et on termine par un point-virgule. pas oublier l'espace aussi. Je ne sais plus s'il si s'ajoute automatiquement ou pas. En tout cas, il faut un espace entre return et le quiz. Donc, voilà la première partie du réglage. Et deuxième partie, eh bien, il va falloir cliquer sur, alors ça je vais vous faire, euh, cliquer sur le quiz pour faire apparaître euh, ce qui est appelé l'intrant, et ensuite euh, eh bien, utiliser le réglage qui est proposé dans euh, la solution. Voilà, ça je vous laisse faire. Et ensuite, je vous laisse également mettre en place l'indicateur et vérifier que ça fonctionne. Et je reviendrai corriger tout ça. Alors, avançons sur euh, notre euh, indicateur. D'abord, je vais le renommer pour, parce qu'on en aura sans doute d'autres après. Hein. Donc, lui, on va l'appeler indicateur euh, boucle ou compteur de boucle. Donc, pour s'en souvenir et le retrouver plus facilement. Voilà. Et puis, donc on va la régler pour que justement il compte les boucles. Hein. Donc, il faut d'abord cliquer sur le quiz lui-même hein, qui passe euh, en, en pointillé. Du coup, et tout en bas, c'est assez discret, hein, il y a un petit point d'exclamation, mais je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, en tout cas si vous avez agrandi la vidéo, parce qu'il est tellement petit qu'on euh, a du mal à le voir. Voilà, et ça fait apparaître un formulaire dans lequel on va choisir ici ce qu'on compte, en fait, ce que l'on compte. Euh, et donc, euh, ce qui nous intéresse ici, c'est le nombre d'essais. Voilà. Vous voyez qu'il y a plein d'éléments hein, qu'on peut compter. Je, je vois que... Je pas tous exploré. Voilà, nombre d'essais. Alors, bon, il y, y a quelques mises en garde, il y, y a des petits bugs aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de, de tester la nouvelle version pour voir si ça avait été corrigé. Mais euh... Voilà. Donc, là, on a réglé notre compteur de boucles et maintenant, on va l'utiliser. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va interroger dans une étape pour qu'ils nous fournissent justement ce, ce nombre de boucles. Donc, on va aller dans l'étape 4, 4B, et ça va se situer ici au niveau de la transition vers l'étape 5B, hein, qui était donc l'étape 4B, c'est le quiz 2 niveau 2. Et donc, s'il est trop compliqué, on propose au bout de trois essais euh, la version niveau 1 de ce quiz numéro 2. Donc, on va changer déjà le type d'enchaînement. Hein, c'est ce qu'on voit sur la, la copie d'écran. Hein, là, on on tente de recopier un peu les, ce qui est proposé. Euh, et donc, euh, maintenant, on va remplacer l'enchaînement simple par un enchaînement conditionné, toujours bien sûr vers l'étape 5B, et toujours un, un retour, et donc un retour plutôt qu'on va ajouter, vers l'étape 4B, si, euh, bien entendu, euh, on n'a pas atteint le nombre de boucles. Donc, on va remplacer ça ici. Donc, on clique sur le point d'interrogation. Cette fois-ci, on choisit enchaînement conditionné voilà, donc là tout est à refaire on va mettre tout de suite l'étape pour ne pas l'oublier c'est la 5B ça c'est celle qui répondra à la condition et si la condition n'est pas remplie c'est-à-dire qu'on n'a pas encore atteint les trois passages eh bien on revient à la même étape c'est-à-dire la 4B voilà, donc là on a déjà mis nos étapes et maintenant on va ajouter la, la condition la condition la voilà ici. Donc là, c'est une condition calculée. Donc il y a plusieurs conditions. Il y en a, on avait, il y en a une qu'on avait déjà vue tout à l'heure dans un autre contexte. C'était la condition véritable visitée. Donc ça, c'était dans le menu. On avait cette condition d'étape visitée. Cette fois-ci, on va utiliser une condition calculée. Et donc si c'est une condition calculée, on le voit ici, ça peut être généré par un indicateur, donc ce qui va être notre cas, par une variable également. Voire même une étape de quiz. Alors Applet, ça c'est autre chose, c'est un élément de programmation. Et donc on va glisser-déposer notre indicateur à l'endroit prévu à cet effet, comme on dit. Alors, je vais agrandir un peu ma page. Voilà. Donc comme dans la copie d'écran. Hein. Voilà. Et on va. Maintenant, il faut euh, comparer. Donc ce qu'il faut bien imaginer, hein, c'est qu'on consulte l'indicateur. On lui demande de nous renvoyer euh, le nombre de, de boucles. Et donc, euh, ensuite, nous, il faut qu'on analyse ce nombre de boucles. Et euh, donc, on va dire, voilà, on va sortir de, de la boucle. À quel moment et eh bien, lorsque euh, cet indicateur aura une valeur supérieure ou égale à 3. Donc, un, alors on a tous les cas de figure hein, ici. Donc, on va chercher indicateur supérieur à ou supérieur ou égal à, donc on va prendre supérieur ou égal à, et on va saisir une valeur ici, 3. Donc, lorsque la condition sera atteinte, et eh bien, on euh, passera à l'étape 5B. Tant que cette condition-là n'est pas validée, eh bien, on, passe, on reste dans l'étape 4B. Donc on revient à l'étape 4B. Voilà. Donc là, on a euh, fait un test de boucle, on a créé une boucle, dont on peut sortir, puisqu'il y a une condition de sortie de boucle. Alors, bien sûr, il faudra la tester pour voir si elle fonctionne bien. Il faut toujours tester, bien sûr. Mais bon, voilà, on a mis les, les, les conditions pour, pour sortir de, de cette boucle. Donc, à partir du moment où on met une boucle, il faut obligatoirement y associer des conditions pour en sortir. Ça, il faut retenir ce, ce principe-là. Euh, J'ai déjà vu, nos hein, camarades de l'année dernière, par exemple, des cas où il n'a pas été prévu de condition de boucle. Donc, l'apprenant restait indéfiniment dans la boucle. Donc, ça, c'est évidemment pas bien. Euh, il faut pouvoir en sortir. Alors, même si, si vous ne savez pas quoi faire faire, faire à l'apprenant euh, en sortie de la boucle, si vraiment la, la question est très basique, bah, il faut imaginer, hein, il faut se croiser la tête ou alors lui demander d'aller réviser, le renvoyer vers des contenus, etc. Mais on ne peut pas se permettre de le bloquer euh, dans, dans une étape. Voilà, donc on a fini pour, euh, pour ça. Et donc, on va tester maintenant. Donc, toujours le délicat euh, travail de test. Hein. Euh, alors, est-ce que ce n'est pas encore là que je... Non, c'est après. Je vais donner une astuce pour euh, tester plus vite, mais là, ça ne se justifie pas encore. Et donc, on va aller dans l'aperçu et on va tester. Donc là, à nouveau, hein, il faut voilà, valider tout ça. On arrive dans la boucle d'entraînement. Donc là, si je revois le schéma, hein, qu'est-ce qu qu'on doit tester Donc on va bien sûr pas tout retester parce que, par exemple, cette partie-là a déjà été testée. Alors, je vais afficher le schéma directement. Donc la partie qui est ici échec, succès, elle a déjà été testée. Hein, donc là, il euh, n'y a pas de problème. On... On peut, passer, enfin on peut passer, on va simplement valider toutes les étapes. Et c'est maintenant dans l'étape 4B. Donc là, il faut être en échec, donc ne pas répondre par exemple au quiz pour voir si effectivement on passe bien trois fois dedans. Et il faudra aussi revenir, refaire le test avec une bonne réponse, par exemple au bout d'une fois ou deux, pour voir si on sort bien du, du, du test et qu'on retourne au menu. Donc là, pour l'instant, je vais mettre en échec, donc une première fois. Pardon, ce pas celui-là. Voilà, quiz 2 niveau 2. Donc, c'est ici où normalement je devrais le voir trois fois si, si je ne réponds pas. Donc, je valide une première fois. Effectivement, je reviens bien ici au quiz 2 de niveau 2. Je valide. Je reviens une nouvelle fois. Et là, maintenant, voilà, il me renvoie. Donc, au bout de la troisième fois, il me renvoie vers le quiz 2 de niveau 1. Et voilà, donc après, le reste n'a pas été modifié, hein, donc euh, normalement, il euh, n'y a pas de problème. Donc, je reteste maintenant. Voilà. Rappel de cours. Voilà, je viens donc dans mon test niveau 2. Donc, je vais d'abord le faire une fois, sans, euh, deux fois, pardon, sans, sans répondre. Une première fois, une deuxième fois. Ah oui, mais alors, pour... oui, c'est ça le problème, c'est que il faut que je réinitialise. Alors, je recommence. Euh, le problème, c'est qu'il a. Ah oui, alors le problème, c'est que je ne sais plus comment on fait pour initialiser quand on est en mode. C'est euh... que j'avais trouvé une astuce, mais je me souviens plus où elle. est. Bon, c'est pas grave. Je vais faire autrement. Je vais créer la publication je vais le faire dans le navigateur voilà en fait comme il enregistre les résultats il faut pouvoir réinitialiser voilà donc là je suis dans le quiz je vais dans le quiz de niveau 2 donc je le fais une première fois sans répondre une deuxième fois sans répondre et la troisième fois, là, je vais répondre correctement pour voir si je sors tout de suite et si je reviens donc au menu, hein, sans passer par le quiz 2 niveau 1. Donc, image vectorielle, c'est des fonctions mathématiques. Image matricielle, c'est du pixel. Je valide. Et là, effectivement, je vais bien au menu. Hein, donc, c'est bon, ça, ça fonctionne. Donc, là, j'ai dû passer par une génération euh, par le navigateur, sinon, le, le, lorsqu'on est dans, dans Scénarii... Euh, il mémorise en fait les, les résultats précédents, donc les passages dans la boucle. Et je ne sais plus comment on fait pour initialiser, il me semble qu'il y a une, une astuce, mais je ne me souviens plus laquelle. Donc là, j'ai produit, euh, euh, produit le parcours et je l'ai fait dans mon navigateur. Et là, dans le navigateur, normalement, quand vous réinitialisez, vous avez un bouton de réinitialisation qui s'affiche, euh, euh, qui permet de réinitialiser tous les résultats et donc de recommencer euh, les tests en partant de, de zéro. Voilà, donc je vous laisse essayer de terminer ça si vous voulez pas terminer. Pendant ce temps-là, j'exporte et je vous dépose ça sur sa Voilà, donc j'appelle. Hein, le, le, le L'aspect décisionnel, finalement, va se situer au niveau des enchaînements ici, de la partie feedback de l'étape 4B. Donc, il y a finalement deux conditions. C'est-à-dire que la première condition, c'est que le score soit inférieur ici à 100%. Et ensuite, euh, qu'on n'ait pas atteint les trois essais. Donc, tant que euh, ce score est inférieur à 100% et qu'on n'a pas atteint les trois essais, eh bien, on reboucle, c'est-à-dire qu'on revient dans la même étape. Donc, étape 4, de l'étape 4B, on retourne à l'étape 4B pour euh, re, réafficher le, le quiz et pouvoir euh, le recommencer. Ensuite, eh bien, si on est toujours en échec, mais qu'on a atteint le nombre de trois euh, essais, eh bien, on va aller la 5B qui donc présente euh, un, un quiz d'un niveau un peu, un peu inférieur. Si par contre, à, à tout moment, eh bien on rencontre un, un succès, c'est-à-dire si on a répondu correctement à l'étape 4B, eh bien là, on, on va aller à l'étape 1, c'est-à-dire on revient au menu ici. Voilà. Donc, ne pas oublier, bien sûr, toujours de, de tester, et tester tous les cas de figure. Donc, plus le schéma devient compliqué, plus, euh, évidemment, les tests deviennent longs, mais la, le, le test hein, en informatique, ça fait partie du développement, ça fait partie du temps de développement euh, dans des, des langages informatiques où on développe des applications, des choses comme ça. On a même des procédures de tests plus ou moins automatisées, parce que évidemment, on imagine bien que le nombre de cas étant très important. Tout tester à la main, ce n'est pas possible. Il faut aussi une certaine rigueur dans le, le développement, c'est-à-dire ne pas toujours tester des choses qu'on a déjà testées, qu'on n'a pas modifiées. À partir du moment où les conditions sont, sont les mêmes, si on a modifié une partie du schéma sans modifier l'autre partie, eh bien, il ne faut tester que les, les modifications, évidemment. Est-ce que vous avez... Monsieur dire... Oui Excusez-moi. Euh, oui. Le fichier que vous venez de déposer sur Sakai, je ne sais pas oui. pour les autres, mais pour moi, il est vide. Il est vide Oui, il est ah. il ah, Alors, c'est peut-être parce que j'ai été déconnecté et du coup... D'accord, bah je vais le supprimer déjà. Et je vais me reconnecter. Euh, oui, est-ce que c'est vrai que je ne me suis pas reconnecté après le repas Donc, il est possible qu'il m'ait laissé le... Je vais y avoir si supprime déjà. Ouais, bah déjà, il n'arrive pas à le supprimer. Donc, euh, effectivement, ouais, je vais le remettre. Alors. Ouais, pourtant, c'est bizarre ce qu'il arrive. Ah oui, ouais. bon, c'est rien. Ne cherchons pas à comprendre. Ah oui, effectivement, 0 octet. je vais le redéposer voilà, cette fois-ci il fait plus zéro octet, donc ça doit être bon Contre, et là il le met, ça c'est marrant ça. Euh... Ouais, ça dépend comment je le dépose, parfois il le considère comme un zip. Euh... Ah oui, voilà, ici. Donc il faudrait, ouais, je crois que j'ai compris.